Nous sommes des millions à ouvrir les yeux sur cette terre. Chaque jour, on fait des choix, on fait des gestes, on fait attention. On sait ce qu'on a à faire. On nous l'a dit mille fois, alors on fait de notre mieux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus Qu'est-ce qu'on peut faire de plus si personne n'en fait moins Moins de plastique, moins de gaspillage, moins d'empreintes carbone, moins de pollution. Et plus jamais ça. On n'est pas passé d'un coup au mode écolo. On veut juste un monde réglo avec plus d'accès à l'eau, qu'aux réseaux sociaux et des marées noires de vie. Un monde sans débordement de poubelles jaunes, vertes ou bleues. Un monde où on ne s'emballe pas de tout pour rien. Des forêts, des saisons et de l'air pur. C'est tout. On est resté patient, on s'est mêlé de nos affaires. On les a même recyclés. On y met du sien mais il va falloir réagir plus vite et s'en donner les moyens. Le temps est compté. On ne doit plus remettre à demain ce qui doit être sauvé aujourd'hui. Ne plus pallier ce qui doit être reconstruit. Usage des sols, cycle de douce, pollution, plastique et chimie. Les limites planétaires ont été franchies. Il va falloir faire des choix, faire des gestes et faire attention. Et surtout, il va falloir faire autrement. Ensemble, nous sommes la génération de la régénération. Fais-le autrement.